Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correre mi destino, para la Oh Toi là Ouais Tu ne rentres plus on dirait bah, Je suis fatigué moi Bah rame bah, Tu ne rentres plus, on est, en train, on est en train de tourner en rond, je ne peux pas résister encore. Et là on est de tourner, de retourner, de là où on vient, de la côte. Bah je m'en fous moi je suis fatigué, je peux plus encore. Bah rame encore un peu comme ça on soit à, à, à l'abri du danger. Bah je crois qu'on s'est éloigné déjà de la côte là. Il n'y a personne qui nous suit là. T'es sûr Ouais j'en sais ça. Ok, on s'arrête au moment alors. Ouais je crois. Oh. Ah. Je vais boire un peu moins. Ah yeah. Ça fait du bien. Est Merci. Je prie. Sinon Il nous faut... Combien de temps pour arriver en Espagne ouais, 4 heures. Mon frère et mon cousin, ils ont mis 4 heures. Ils avaient un bateau à moto, ils ont mis 4 heures, ouais, c'est ça. Ouais. Et, et tu comptes de faire quoi quand tu arrivé en Espagne Moi, moi je compte gagner ma vie. Je compte trouver un métier, faire de la musique, de l'art quoi. De là Ouais, petit truc de Tu vas. Tu vas encore pire. Tu vas galérer encore pire que du blé. Quoi. Tu sais de là où je viens Il n'y a pas pire que de là où je viens. Tu viens de où déjà Moi je viens. Je viens de l'Afrique. Je viens d'un pays qu'on appelle le Katanga. C'est un pays qui n'existe les... pas. Qui existe mais qui n'existe pas dans la carte. C'est dehors là-bas la Katanga Ah ouais Je crois que C'est encore de la merde Chez vous quoi C'est encore pire que chez nous Toi tu viens de Du Maroc, c'est ça Ouais Ouais mais d'où du Maroc De Casablanca exactement De Heimak Madi De Casablanca Ouais Casanegra? Ouais c'est ça mon pote, je t'assure hein c'est pour ça que j'ai envie d'aller à, à l'étranger Pour trouver un, un moyen tu beaucoup, as fait quoi beaucoup plus mieux que du blé quoi. Tu as fait quoi là-bas, toi une fois arrivé Bon J'ai envie de trouver un, un camion pour qu'il me ramène en, en France Pour chercher mes, mes cousins et tout Comme ça je peux trouver un, un boulot pour, pour, pour, pour, envoyer, pour envoyer un, un peu de, de fric à mes, à mes parents. quoi. T'es musulman toi Ouais, ouais, ouais. C'est pas une bombe que tu as dans ton sac là Euh. Non, t'es fout de ma gueule quoi. Bah on sait jamais hein. Ah ouais T'es musulman toi aussi ou pas Mais c'est pour rien. Alors que euh, nous sommes dans la même situation quoi, toi aussi tu n'as pas besoin de ça quoi. <rire> voilà, à mon frère hein, à mon frère. Ah ouais. Après, je Sinon, euh, tu connais, tu connais toi aussi Casablanca Oui, oui, j'ai vécu, vécu à Darbaïda. Je connais Kaza, j'étais mendiant là-bas, pendant trois ans, j'ai mangé pour gagner, pour vivre quoi, pour vivre. C'était comment votre expérience là-bas C'était bien passé ou quoi C'était dur. Ah ouais Des, des jours, je ne trouvais même pas un pain, de quoi manger. Et, et vous se mélangez avec les Marocains et tout vous avez... Vous n'avez pas vu de problème euh, contre vous ou quoi Non C'est pas facile là-bas. Les gens ne comprennent pas pourquoi on vient chez eux. Et nous, on vient juste pour passer, on ne vient pas pour habiter là-bas. Ah ouais. Nous, c'est pour passer, pour aller en Europe. On ne dérange pas. On, on m'a dit juste habillé là, habillé là. Tu as mon frère. Merci. Merci Kouya. La tête. La tête ça. Tu sais, moi j'ai vécu à Casa, je connais. Tu connais Des jours, je ne trouvais même pas ce pain pour le manger. Ah ouais Je suis des... habillé là. Je suis dur là-bas. Franchement bon, ça va, même pour nous. Ouais. Quand on s'est échappé par les gardiens, qu'est-ce qu'on va faire moi, de toute façon, dès que je vais le voir, je vais tout jeter à la mer. Mes bagages, mes papiers d'identité. Comme ça, ils ne vont pas savoir d'où je viens. Je te conseille de faire la même chose. Je n'ai ni d'identité, ni pays, ni nom. J'ai plus d'identité, je n'ai plus de pays. Ils ne vont pas pouvoir me rattraper, me rapatrier. Je vais tout jeter, je vais tout balancer. T'inquiète. Je suis sûr. C'est ce que je vais faire aussi. Hein. Ouais. J'ai envie d'y aller à Madrid Bien sûr, à Madrid, je vais y aller à Madrid. Je t'assure, on peut pas rester tous ensemble. Je, je t'assure, j'ai envie de. séparer et d'y aller tout seul. Pour ça, je vais trouver un, un job tout seul. Mais ça attaque, oui, mais ça Parce que ça, on ne pourrait pas y aller tous les deux. Parce qu'ils vont nous voir un Africain et un Arabe ensemble qui arrivent. Les gens ne font pas confiance quand hein, ils voient un Africain et un Arabe comme ça. Voilà. Donc toi tu pars, moi je pars. Chacun pour toi, chacun pour soi. Et Allah pour tous. Voilà. Comme on dit, dès que tu es là, tu ne Voilà. Oh ben What are you doing? Solo boy con